Écoutez-moi les ortonnières, j'espère que vous avez bien vidéo, Vous allez voir l'incroyable deck surprenant et top légende. Cette liste-là, vous ne la connaissez pas dans la méta et pourtant elle existe, mais en temps elle n'existe pas. C'est une liste qui est top 11, légende. C'est un deck chinois, c'est un deck magnifique. Voilà qui est très très dur à euh, trouver finalement. Voilà, vous allez voir la deck -list, vous allez être surpris, c'est vraiment une deck -list qui est forte, qui est efficace dans la méta et qui est méga méga surprenante, ça va vous faire plaisir, je pense, cette vidéo. On va parler très rapidement de Konix tout simplement parce que c'est mon partenaire et parce que euh, bah voilà, il m'envoie de temps en temps des cadeau pour euh, mon setup finalement pour je dirais pas améliorer mon setup mais changer mon setup parce que j'ai déjà euh, principalement du produit Konix pour les écrans, les, euh, le clavier les souris. Je dis même les claviers les souris parce que maintenant, j'en ai euh, plusieurs. Donc, Konix, ils font euh, du matériel d'excellente, de vraiment excellente qualité. D'ailleurs, bah, c'est mon travail et je l'utilise et vraiment à prix euh, très bas. Alors, c'est du matos que vous allez pouvoir trouver euh, par exemple chez, euh, voilà, c'est marqué ici euh, où acheter par exemple. Vous avez différentes marques, Leclerc, Cultura, Cora, Géant, euh, Casino, Amazon, etc. Donc, voilà, vous achetez pas sur le site, vous achetez dans différents, on va dire, donc, j'ai reçu. Alors, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'ils font des partenariats. Euh, donc, voilà, c'est vraiment une marque qui est cool pour ça. Donc, là, il y a un partenariat Donjon et Dragon. Donc, il va y avoir, voilà, tapis de souris, Donjon et Dragon, euh, casque, etc. Euh, J'avais noté un partenariat qui est très intéressant. Il y a Pac-Man qui est pas mal. Il y a Magic qui va arriver bientôt. Voilà, PSG, euh, si vous aimez bien ça. Donc, voilà, ils font vraiment pas mal de partenariats. Alors, normalement, je peux trouver ici. Il y a Donjon et Dragon ici, en, on va dire en avant-première, Juju. Jujutsu, Kaisen, je ne connais pas. UFC, UFC que choisir évidemment. Et euh, Naruto, et voilà, il y a plein plein. Vous pouvez regarder évidemment sur le site. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Donc j'ai reçu une incroyable souris. C'est celle-ci, c'est euh, la Aegir. Alors j'ai fait des petites photos sur Twitter et Instagram si vous voulez voir à quoi ça ressemble en photo, mais je vais peut-être vous montrer sur le site. Et un clavier mécanique incroyable, celui-ci. Voilà, moi j'adore leur matos, je trouve ça trop cool, je trouve ça trop beau, et, euh, et à la base je ne suis pas spécialement fan, moi ce que j'aime c'est juste jouer aux cartes, mais euh, j'avoue que c'est plutôt cool. Donc le clavier c'est le euh, Elheim Elite, donc le Elheim Elite il est euh, clavier mécanique, Qu est ce que je vais le trouver C'est celui-ci, donc vraiment vraiment cool, et l'avantage c'est que bah, en fonction du site vous pouvez le trouver à différents prix, euh, et en général vraiment pour... Le, le matos que c'est. Les, les prix sont euh, absolument euh, incroyables. Donc euh, voilà. Ça c'est le Highline Elite. Et euh, donc vraiment magnifique pour le coup. Les petites lumières et tout. Et c'est un clavier mécanique. C'est plutôt sympa. Et euh, la souris. Euh, la souris c'est Aegir ah, J'ai dit. Que je vais la trouver. Je pense que oui. Et voilà. Il y a vraiment plein plein de, de partenariats. Plein de produits différents. Vous, vous voyez ici. Hein, les manettes. Les casques. Il y a les, euh, la chaise que j'ai. Hein, c'est une... Elle est incroyable d'ailleurs. Franchement c'est un fauteuil... Euh, c'est un fauteuil de, de roi, d'empereur, de, je dirais même. Euh, C'est celle-ci. Ah ouais, magnifique. Franchement, je ne sais pas si vous voyez là, il y a des petits trous dedans. Elle est, elle est légère, elle est efficace. Euh, il y a 100% de mon rate avec cette souris à l'heure actuelle. Bref, je vous laisse en compagnie de la vidéo. J'espère euh, qu'elle va vous plaire. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à jeter un petit coup d'œil au produit conique. C'est accessoirement vous dire, ah ça j'aime bien. Je vais essayer de le retrouver dans mon commerce près de chez moi. Ou alors le commander sur internet. Vraiment, vous n'allez pas être déçu. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Et c'est parti contre un droïde. On va garder que la quête. On va essayer de, euh, dans un match-up comme ça, un petit peu armor, un petit peu lent, privilégier plutôt les cartes de, euh, de value. Euh, tout simplement. Serre euh, chargeant, on peut considérer que c'est une carte de value. Je pense que je l'aurais gardé en main de départ. Euh, Fortin de Dune Baldar, évidemment, bah super, on a double serre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en value qui est intéressant Esprit sauvage, je pense que c'est pas mal contre euh, Druid. Essayer de prendre le board aussi, accessoirement contre Druid. Euh, grignoter un petit peu avec les... Euh... Ouh, le match-up doit être particulièrement catastrophique. Donc voilà, grignoter avec des créatures, je pense que c'est quelque chose qui va nous intéresser. Petit tracker. Et je pense que dans la curve, de toute façon il n'aura pas de créa, on va jouer notre tir des arcanes. Alors je peux pas vous donner le win rate du deck, tout simplement parce que je vais pas vous l'inventer, et euh, parce qu'il n'existe pas. Et c'est ça qui est incroyable, ce deck n'existe pas. Alors je pense que le match-up est catastrophique, je pense qu'on a euh, 10% si jamais je dois inventer un match-up parce que c'est un deck qui va monter que de l'armure. Druid, de toute façon, ça a toujours été le counter de chasseur quête, parce que druide, il n'y a pas de créa. On aime jouer contre les créas. Les bons match up vont plutôt être les decks créatures, justement, parce qu'on a plein plein de petits anti-bêtes, on génère de la value et on a ce burst finalement qui est intéressant. Et les mauvais matchups, ça va être les decks qui vont monter des tonnes d'armure. Guerrier, ça va parce que ça met pas de pression. Mais druide, c'est à la fois je monte de l'armure et en même temps j'ai finalement une OTK. Boum. Euh, donc. Euh, la quête, évidemment, il faut faire 3 et ensuite on passe à l'étape numéro 2 où il faut faire 2. Euh, et ensuite, le pouvoir pourra cibler, mais l'idée c'est surtout d'avoir le pouvoir à 0. Euh, quand vous avez Tavish, il faut essayer de... voilà, de Tavish peut être une bonne carte dans, dans le match-up, accessoirement. Avec Tavish, il ne faut euh, pas que vous ayez déjà votre pouvoir à 0. Sinon, euh, bah sinon avec le pouvoir de Tavish, vous n'aurez plus le pouvoir de Tavish à 0. Je ne sais pas si c'est clair, bah voilà. Donc on peut passer la première étape, mais pas la deuxième. Euh, donc on va faire ça. On va mettre du board. Donc là il faut pas qu'on passe euh, la prochaine étape. Sinon notre pouvoir coûtera zéro et avec ta Tavish il coûtera... Il repassera à 2, donc c'est problématique. L'idée, c'est de pouvoir enchaîner finalement les créatures de Tavish. Je pense que c'est mieux dans ce match-up d'enchaîner les créatures de Tavish. Plutôt, surtout qu'on peut avoir les taunts plutôt que de burster. Je pense que burster, on ne peut pas. Bref, ce deck n'existe pas sur HS Replay, dans le top 1000 légendes. Je, je, je suis sur HS Replay, sur mon compte payant. Top 1000 légendes. Il y a 25 decks référencés dans le top 1000 légende. toutes régions confondues. 25 decks. Le meilleur étant le Frost... Death Knight, évidemment, le DK Rune de Givre à 54,10%. Le deuxième, évidemment, c'est Shaman Evolution à 53,24%. Je... Donc ça, c'est les deux tiers 1, hein, en gros. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est qu'une carte, mais je pense que c'est OK parce que ça me permet d'avoir du board. C'est typiquement le genre de truc que j'avais envie d'avoir ici. C'est la petite créa qui va bien. Parce que dans tous les cas, j'ai Hurlement Furieux qui va me faire piocher souvent trois cartes. Et comme ça, derrière, on enchaîne le Tavish. Donc, c'est parfait. Euh, et donc, voilà. Après, tiers 2, on descend, on descend, on descend, on descend. Et le pire deck de la méta, en tout cas dans le top 1000 légende, c'est le Tadius Rogue, Tadius Rogue, qu'on a croisé d'ailleurs dans la vidéo d'avant-hier. Euh, je vous disais, c'est bizarre ce deck, il ressemble à rien. Mais en fait, quelqu'un dans le chat m'a dit, mais si, Fichou, tu connais pas, t'es nul. C'est le Tadius Rogue, évidemment, le fameux Tadus Rogue à 37,93% <rire> 37, de win rate. L'horreur <rire> de la méta, si je puis dire. Donc voilà, le du srog avec Bran et tout, quelle horreur, euh, il est à 37,93%, c'est-à-dire que ce deck-là, il est même pas référencé. Ça ne veut pas dire que son win rate est moins bon, ça veut dire juste qu'il n'est pas référencé, il n'existe pas. Parce que je pense que LVGE, c'est peut-être le seul joueur dans le top 1000 qui joue ce deck-là, toutes régions confondues. C'est une dinguerie, n'est-ce pas euh, Donc, Tavish, qu'est-ce qu'il fait en face Petit Tavish, on va... Euh... Bon, en vrai, euh, piège de glace est très fort. Après, piège givrant, il va jamais attaquer avec ses créa. Oh, c'est toujours bien, ça. Pas mal, ça. peut ça. C'est ça. Quand même ça. Hein. Bon, il va totalement s'y attendre, mais en même temps... Il y aura à dire. Non ça. faut des créa dans le board. Bim bim. Bon. J'ai pas envie de prendre les trucs auxquels c'est attend. Bon. La quête. Vous connaissez évidemment le fameux Guff. Euh, il a guf le costaud. Guf le costaud. Il donne 8 d'attaque, 8 d'armure. Et en fait, bam bam bam bam. Ça, bourre, ça bourrine euh, méchamment. Donc... Euh... Donc c'est pour ça que le match est compliqué. C'est que lui, il va tout droit. Et en plus, il gagne de l'armure. Ça c'est cool. On bute ça tout de suite. D'ailleurs ça va réinvoquer un 2-2. Si je dis pas de conneries, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est franchement plutôt pas mal ici. Oh, ça me plaît bien. Ça met du bord, c'est ce qu'on veut. Et le guff, en fait, il remonte en main. Et puis, euh, et puis voilà, il a ce fameux plus 8, moins 8, plus 1, moins 8. En fait, s'il y a un match-up le pire au monde, c'est celui-là. Même druide, on va dire, un peu combo, classique ramp, bah c'est un meilleur match-up parce que quand on l'agresse comme on l'a fait là avec des créas en vrai, on peut vraiment gagner. Là, bon, j'ai quand même une belle sortie avec ce Tavish qui va qui va pouvoir jouer de l'armure et tout. Mais... théoriquement, le match-up, il est... un enfin, gagnable, mais c'est chaud. On va faire ça. Ça, c'est super. On va piège-explos. On va grignoter on va bourrer. Donc là il nous manque 2 euh, stacks pour avoir le Tavish. Je pourrais piocher 2 maintenant. On va piocher maintenant, je pense que dans la curve c'est mieux. Je pense que dans la curve c'est mieux. Bon, bah écoutez, on a un petit board agressif, on a le taunt, c'est la clé, hein. sans taunt, euh... sans taunt, c'est pas jouable. Ah c'est bien, il va nous libérer un peu le board. Et là, on est quand même à 40, on a le temps de voir venir, et puis euh, le Tavish c'est vraiment important. Je pense que sans Tavis, il y a vraiment, vraiment, vraiment trop d'armure. Là, pour le moment, on a l'impression que c'est bien, il est qu'à 21 mais à un moment, il va faire des tours, il va gagner 16 d'armure par tour. Plus les 16 dans le visage, Ouh. Mais là, franchement, il y a moyen. Ce match-là, il est intéressant parce que c'est vraiment un deck qui n'existe pas. Alors, le guf, est-ce qu'il existe Le, le, le druide Kett Non, le Druid Kett, il n'existe pas non plus. Enfin, c'est normal, c'est vraiment deux decks qui n'existent pas. Sauf que nous, on est top 11 légendes, pas lui. Bon. Nice. On active. On est à 1. Donc, c'est bon. Donc, ça... Bon, on a le taunt. Et après au pire on s'en fout. Et là maintenant on est vraiment pas mal. Là on est pas mal parce qu'il sait qu'il va avoir plein plein de créas à gérer. Euh... Il va falloir trouver d'autres pioches, mais. La panthère du parc. Mais il n'a pas encore sa quête. Je pensais qu'il avait déjà son guff, mais non. Je suis tellement excité que je regarde même pas. <rire> ok. Il va l'avoir à un moment donné. Pour le moment ça va. Plus on est haut en pv mieux c'est hein. je pense qu'à un moment on va détendre le board et, il sait, et ce sera fini. Griffure, pas mal. Très très bien Griffure. On prend les petits sets, il a son guff et là il va partir en combo. Mais nous aussi. Et heureusement. Vous voyez là si on est comme mode dégâts, à la game elle ça, ça on peut même pas la jouer. Hein. On va attendre quand même. Oh là là. Il fait des belles choses quand même. Ouais, avec les deux taunts là. Les deux les deux tours là. Rosgiliath et... <rire> il connaît rien au film. Rosgiliath et le Mordor là. Les deux tours. Magnifique. Ok. Euh, bah écoutez euh, Franchement on l'a découpé hein. On a fait une sortie qui était tellement tellement fort Le Tavish là on en parlait ce qu'il fallait l'avoir hein. Je pense que sans Tavish c'est vraiment Et c'est pour ça que je... Là vous êtes peut-être en train de dire dire Mais non tu casses tout fichou. Là on était en train de se dire Tain, Mais ton deck il est incroyable dans le matchup Mais non je suis honnête avec vous Quand je perds et que je dois gagner Je vous dis non là franchement on n'a pas eu de chance Voilà je dois être honnête avec vous. Là, franchement, c'est un match on va perdre 9 fois sur 10. Mais là, je pense qu'on va le gagner celui-là. Parce qu'on est en train de l'écraser. C'est loin d'être fini. Mais c'est quand même fini. Ouais, ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Mais voyez, là, c'est ça le truc. C'est que si là, on n'a pas le board, on a que du burst. Et pourtant, on a fait une très très belle sortie. Hein. Et voilà, le match-up est très très compliqué. Vous le savez, euh, c'est... Le pire du pire du pire du pire matchup Les meilleurs, ça va être les petits agros, les trucs comme ça. Hein. Ou les decks lents. Les decks qui vous agressent pas mais qui gagnent pas d'armure. Les trucs lents. Les trucs lents et mous. Shaman, c'est pas lent et c'est pas mou. On a Oursin qui est bien contre Shaman, et Aiguillon d'Oursin. Pour le coup, parce que ça permet de. Avec la Toxie, d'aller chercher une grosse créa. Euh, je pense que mettre du board est bien contre ce match. Donc, euh, je pense que je vais garder Esprit Sauvage. Je vais sûrement faire euh, pièce esprit sauvage T2. Et puis euh, et puis voilà, je pense que c'est vraiment une carte excellente. Piège de glace. que c'est bien dans le match euh, Baf, non, parce que. Quoique. Peut-être. En bon, on a la pièce, sûrement. Je suis avec la pièce, sûrement. Avant, il y avait des matchs où on rushait la quête. Genre en mode vraiment que des petits T1, bam bam bam. Maintenant, c'est trop compliqué. 3-2-2, c'est un peu. C'est un un, pas assez bon, quoi. Ouais, on va faire la pièce. Hein. Tout de suite, mettre du board. Bim bim. Esprit sauvage, on a la 3-1. Euh... Ouais, le meilleur c'est l'arme et graine. La 3-1, on s'en fout. Parce que ça prend les piranhas. Ça, ça met 3, 2 et 1. Ça, ça met 1 et la petite 1 ruée. Essayons de jouer curvé aussi. Double vue. Donc là, on va sûrement faire piège plus proie. Les piranhas dans la mimine. Le taunt qui est là. Aiguillon. Piège. Boum. On va quand même mettre du board, hein. C'est important. On va... Le but c'est quand même d'agresser. On a quand même un pouvoir héroïque qui met deux. On a du burst dans le deck. On n'a pas trop envie que la gamelle dure parce que sinon on va se faire écraser par ces grosses créas. Même avec Aiguillon, on n'a pas un deck contrôle. Ok. Le problème c'est que ça, ça va... Ouais. À part s'il a le lieu. mais s'il a pas le lieu, ouais. Ça c'est dans la main, mon grand. Ça, c'est dans la main. Oh, waouh, il en a deux. Bon, heureusement qu'on a euh, Aiguillon. On a joué quoi Nature et givre. Ben, on va rajouter Arcane avec ça. Aigu... Sans aiguillon c'était fini hein. Enfin c'est con mais une 10-10 c'est trop... trop dur à gérer. Un 10-10 ça nous tue trop vite. Ça... ça aurait été trop trop trop complexe. Préscience. Préscience c'est chiant mais on a le tir de conque. C'est pas... C'est pas... tir de conque c'est cool quand même. 3, 2, 1. Peut-être on fait juste ça. Et on a euh, aiguillon euh, tir de conque. C'est quand même incroyable. Hein. Je pense que juste ça. Pioche 3. Si j'ai un petit dégât, je le mets. Juste pour la curve. Et puis on passe. Bon, bah écoutez, on arrive à peu près à contrôler. On est dans un spot intéressant. Là, dans ce match-up, Tavish, on s'en fout. Je pense que le burst c'est mieux, clairement. Bah, c'est pareil en soi, mais... Tavish, c'est un peu lent, quoi. Après, si j'ai un Tavish, je le joue, je pense, quand même. Bon. On a une main qui est un peu lourde, mais... C'est ça aussi l'intérêt, c'est de pouvoir jouer contrôle avec ce deck. Ah, il va le faire sur nous, il va le faire sur lui. Euh, un grand gousier. Grand gousier, c'est un peu chiant. Bon, on a l'aiguillon. Franchement, je sais pas si je fais juste baraque, tracker à toi. Un peu bizarre, mais... Comme ça, prochain tour, on va vraiment détruire tout avec ça. Ouais, mais là, mettre du board, c'est. Si, remarque, ça a sûrement du sens. Bon, je commence par ça. Parce qu'en vrai, on peut quand même faire ça, ça. Ouais, je détruis quand même tout. Hein. C'est juste qu'en termes de mana, ça se met bien. Je pense que c'est mieux ça. Soyons hein. plutôt safe. Quoique. Hein. En vrai, il va pas nous mettre tant de dégâts. Et comme ça, au prochain tour, s'il y a une autre grosse créature qui tombe, je détruis vraiment tout. Ouais, écoutez, on va faire ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. On va juste faire ça. On a double tir de conque. Donc on aura 3, 2, 1. 3, 2, 1. Donc on aura 6 créas avec ces 3 créas. On pourra détruire jusqu'à 6 créas à 7 mana. Je pense que c'est plutôt ça. Mais l'avantage d'être à 35, c'est que je peux me permettre ça. Je pense que si j'avais été à 22 ou un truc comme ça, eh, franchement, là, tu prends pas les, les dégâts dans le visage. Ça me va. Ouais, là on peut vraiment se permettre. Après, il n'y a pas beaucoup de burst dans son deck, il y a Brocan quoi. Ça, ça pique un peu, mais. On le savait, hein. On allait prendre une tartinette. C'est chiant, il a trop de créa là. Par rapport à notre euh, tir de conque. Après, il créa. Il va rester à 6 créas, j'imagine. Okay. Ah c'est strong hein. C'est strong hein. On a utilisé les gros sorts. C'est important aussi d'utiliser les gros sorts. Parce que c'est des sorts que... Maintenant on a que les petits qui peuvent bien rentrer dans des curves et tout. Donc là il faut qu'on en joue 3 pour avoir le Tavish. Donc c'est jouable en vrai. On a 1, 1. Et un top deck à 1. Vous voyez là maintenant il a des tours un peu plus vite. Mais c'est normal. Il a pas tout le temps que des gros tours. Si on a Tavish on le joue. On n'aura pas de Tavish dans le tour malheureusement. On aura 1 puis 1, 1. Donc, euh, c'est pas si problématique qu'on va faire ça. On va préparer un Tavish. Est-ce que je veux l'avoir en main le Tavish bah, je pense que je peux l'avoir en main en vrai. On est à combien Main, le je pense qu'il peut pas impacter notre main il peut pas il joue pas euh, théotard il a déjà joué son 3-6 donc il peut pas impacter notre main puis quand bien même quand bien même on a beaucoup de burst il a 18 ça aussi essaye de faire attention parce que c'est vrai que là en vrai moi je suis tellement concentré sur mon Tavish que j'ai en vrai je viens de voir que maintenant qu'il est à 18 donc il y a vraiment un spot où on le tue on peut le tuer ça c'est chiant s'il y a un tadius Très très chiant. C'est chiant parce qu'on peut pas le buter. Après il nous tue pas au prochain tour, Ah quoi, quoi avec brocan. Peut-être on va Tavish en vrai. J'ai pas l'étal, non. Je crois que Tavish c'est mieux. C'est safe. Ça. Ah. Oh, attends, elle est là. J'ai pas l'étal. Non, quand même pas. Si je fais ta vie, j'ai toujours gagné, non En deux tours, sûrement. Je bon, pense qu'il avait broken, il l'aurait fait quand même au tour d'avant. On va faire ça. Ça et le givrant évidemment. On va pas mettre de créa. Alors l'explo et les trois dégâts dans le visage. Là il est bien emmerdé et en vrai on, on setup quand même à l'étal. C'est un peu tricky, mais j'avais vraiment peur de ce brocan. Oh, quelle erreur! Pourquoi attaquer maintenant? Pourquoi attaquer maintenant? Voilà, maintenant, il est à 13. Je peux tuer ça. Après, j'aurais tué dans tout, toutes ses créas. Hein. Dans tous les cas, j'aurais pu. Ou je refaisais un. Ouais. Non, je refaisais pas piège explos, mais. Ok. Il est à 13. Oh là là, il s'empale dans tout. Il s'empale dans tout. On a 3. 4, 5. Voilà, maintenant on peut Tavish. Là, maintenant on peut Tavish. Hein. 1, 2, 3, ça n'a pas face, hein, mais 3, 4. Hein. Bon, ah. Franchement, je vais juste faire ça et un autre Tavish. Hein. Cette game est bizarre mais j'avais tellement peur de Brocan. On va faillir si on a l'étale derrière Ouais j'avais vraiment vraiment peur de Brokan et c'est le genre de game où en fait on perd jamais Si avec ta vie, je perdais pratiquement jamais Donc euh, on aurait pu gagner avant mais il y avait une vraie chance de perdre Petite chance peut-être mais il y avait quand même une chance Là je pense qu'avec ce play là je perdais jamais Enfin en tout cas je perdais moins Parce qu'on est d'accord sur Brokan, je pouvais vraiment rien faire quoi Tavish je pouvais pas tuer deux fois la 8-8, je pouvais pas mettre 16, 8-8, 8-8, parce que sa 8-8 elle.. Et après il avait normalement pas brocan, parce que mais il peut le top il avait à ce moment-là 14 cartes, il avait une chance sur 14 de nous tuer. Je pense qu'avec mon play Tavish j'ai moins d'une chance sur 14 de perdre. Clairement On va quand même ré réfléchir hein. Là, j'ai 3. J'ai l'impression que je peux perdre quand même. C'est ça qui est fou. J'ai 3. 4 5. On va faire ça. Il y a plein de draws qui nous font la win. Oh pétard. Oh pétard. Je, en fait, j'ai pas besoin du hoover du parce que j'ai gagné dans le spot. Et lui, il me tue pas. Par contre, et là je perds sur Brokan. Oh là là, pétard, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Et j'ai vu parce que le bouton était pas vert, ça veut dire que je savais que c'était ça. Mais je voulais quand même réfléchir au meilleur play pour pas mourir et en même temps... Oh là là... Ouais, gg. Oh là là. C'est chaud, hein. Ouais. Tendu, hein. Tendu, tendu. Peut-être fallait quand même prendre ce play broken C'est dur à dire, hein. Ce play, genre, si la brocan, je perds. Ah, j'étais tellement bien que ça me paraissait trop bizarre, quoi. Ah, il est K8 et. Peut-être j'aurais dû burster un peu plus avant. Bon, peut-être j'ai fait des erreurs dans cette game. Peut-être qu'à un moment, je dois burster. Au moment où je fais Tavish, je dois peut-être rentrer les, les 5 dégâts et ensuite juste Tavish. C'est sûrement le play. Et là, à ce moment-là, j'ai pas fait ça. Ouais, j'ai pas fait ça sur ce, sur ce tour. C'était peut-être une erreur. J'aurais dû rentrer les 5 avec mon, mon sort à 3. Je mettais 5 plus 2, je mettais 7. Ouais c'est ça hein, qui me manque peut-être à la fin. Bon je gagne quand même mais. Bon sans effort et sans suer. Démonis. Démonis c'est plutôt un bon matchup ça. Démonis c'est lent. C'est un deck combo mais on a beaucoup de burst. On garde le carquois. Je pense pas. C'est pas mal quand même, mais je pense que c'est pareil. On va quand même essayer de privilégier serre argent euh, esprit sauvage, tout ce qui met un peu des créas. Dans démo, tu mets des créas, t'es quand même bien. Tu grignotes avec. T'as pas envie de mettre que 30 dégâts avec le burst. peu comme un chasseur face finalement. Défendre le quartier nain. Ok. On a un feu. Pour lui déjà. On va faire tes deux. Ça peut être un zoo, c'est un zoo et ça c'est instant twin. Je pense que je vais pas le piécer. Je vais sûrement faire feu into ça, into limite ça. Ou pièce un T1 plus ça. Si c'est un T1 qui proc euh, lanceuse, parce que là on a feu into nature. Ok. Les deux meilleurs. Donc feu into nature. On pourrait piocher deux. Je pense c'est vraiment correct. Ou piège de glace. Pas tout de suite piège de glace. Quoique. Encore plus tard, oh. Ça change la donne ça. Non, on a envie d'aller les chercher avec nos, nos anti-bêtes. Ouais, si, quand même, hein. Ou pas. Pas, hein. On a feu et nature, on peut avoir arcane. On ouais, va double filet? On va juste faire ça je crois Je Gelé à mort, ça c'est chiant Sur behemoth de chair Ça c'est très très chiant On a le Tavish, plutôt cool On va le faire Génial le Tavish ici Tavish en remontoir On contre un sort et en remontoir je pense Remontoir et contre Et on va full tête évidemment. Ouais là c'est bien le vie. Très important. On préfère avoir le burst mais là c'est surtout bien pour les secrets. Comme ça il peut pas tuer sa 5-3. Euh, il va essayer de la tuer aussi. Pour hein. bon, invoquer une copie. La voile. Bon il peut la tuer. Malheureusement ouais. Pour bon, invoquer ça. Bon ça reste jouable hein. Il est qu'à 19. C'est juste de gros bébés quoi. Ça reste jouable. Euh, on va sûrement piocher deux. Alors, il faut activer la quête hein. le plus vite possible, mais ça, on va être lent quand même. Hein. Je pense qu'on va piocher. Pioche trois cartes, il y aura peut-être des petits sorts à un, Je pense que c'est important. On va pas faire pouvoir ici. Ah, l'aiguillon peut être pas mal. Oh, aiguillon et ça. Oh, c'est incroyable. Hein. Après, ça va réinvoquer des monstres. Hein. Invoque une copie, ouais. Peut-être faire ça au prochain tour pour vraiment tout détruire. Dans ce cas-là, on ferait juste le... on développe le secret. Et on lui dit à lui. Et prochain tour, on fait... Aiguillon, ça, on rase le board. Et derrière, on rase ce qui est invoqué. Dans ta main, ça. Ouais c'est chiant ce truc, hein. Dans la main. Bah écoutez, ce sera peut-être plus facile que ce que, que ce qui était prévu. Il y en a qu'un. On n'a pas besoin de faire ça, on verra. Aussi bien on le laisse, hein. franchement on va full tête. Il hein. n'y en a qu'un, c'est un plot. Abeas, Cadaveras. Nol. Ouais, je pense que franchement je peux pas aiguillon. Sans blaguer. Hein. Je pense que je vais bourriner. Euh... Ouais, on va juste se concentrer sur la quête ici, je pense. Viser Tierface ou ça Non, viser face me paraît pas mal. Ou ça Et viser. On est à combien on a envie de faire un pouvoir à zéro, non Je crois qu'on va faire ça. Sur ça. On va peut-être garder tir réflexe et on va juste viser. Peut-être. Ouais, je vais garder euh, tir réflexe. Ça pourrait donner de la draw derrière. Franchement, ma main, elle peut quand même se vider vite. Je l'ai amorphe. Sur pour tirer ok. Donc là, ça va être le moment où on va faire notre tir notre, euh, à ricochet. Bon, le problème c'est qu'on va avoir en main le Tavish et je, je vais.. Ouais, ça c'est un... Quoi que, est-ce qu'on va l'avoir en main Là, il nous manque... Non, on va pas l'avoir en main. Parce qu'il va invoquer 3 créas et on va détruire... Ses... Ah non, adversaire aléatoire, ça peut aller face. On tape d'abord là. 1, 2, 3. Peut-être taper là d'abord. Hein. Ça revient au même. Non, c'est plus intelligent de faire ça. Ah non, parce qu'il faut que ça cible les deux. Je crois que si, on doit taper là. Du coup, on a 1000 points de vie. Donc, aiguillon. Ça. Ah zut. Et on a un deuxième spot. Un seul. Bah, c'est très bien. On a le Tavish. Ok. Et la créa. Et voilà. Et on a setup. Pas mal, pas mal. Vous voyez, c'est pas évident. Il hein. faut arriver à... Le bouton est vert. Vous pouvez cliquer. Vous gagnez un peu de temps. Hein. Que si le bouton est pas vert, c'est que c'est le Always Offer. Donc, euh... voilà. Il faut arriver à mettre en place des situations. Et c'est un deck qui est très technique, mais très, très agréable. Et il y a vraiment ce côté Contrôle. Ce côté en même temps euh, un peu agressif finalement, Enfin euh, il y a plein plein de choses, c'est difficile et il y a beaucoup de, beaucoup de pioches, énormément de pioches même. Bon, là normalement il est mort hein, le gars. On fait ça si je pioche mon petit aiguillon. Là normalement quand même. On fait ça. On commence par ça et on voit ce qui se passe. C'est quoi ça C'est le lifelink On le tue Normalement on a gagné non Pas sûr quoi. Au pire on peut faire ça d'abord, on voit. 3. On va faire quoi Pour un Ufer. Non, je tue ça. Attends. Ah, j'ai pas eu de huffer. Je gagnais sur un huffer. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Je gagnais au prochain tour, mais là, il fallait tuer son lifeling, je pense. Quoique, on pouvait bourriner. Hein, mais. Je préfère quand même tuer son lifelink. Donc, ouais, si les 4 cavaliers sont morts, mais là il y en a que 2, hein, je crois, hein, des cavaliers pour le moment. je dis pas de conneries, ou hein. même un, non Ok, il reste du board. Il va le détruire, mais là je pense c'est bon. On pioche 4 cartes avec ça. Ok, des modes de chair. Il va sacrifier ça, détruire le board, et là je pense qu'on passe. Mais il se bat, il se bat. Heureusement. Hop, hop, hop. Bon, arrêtez avec les lions par contre. Très relou ce qu'il nous fait quand même hein. Franchement Je hein. sais pas si on pouvait le tuer avant mais pas enfin, si mais En fait est-ce qu'il va me tuer là ah, Je crois qu'il va me tuer En même temps je suis jamais mort sur les cavaliers Donc euh, j'ai envie de voir ça Je crois qu'il me tue Ah C'est magnifique hein ah sublime, nice. Bah, écoutez, bon cette game vous la gagnez vous. Moi hein. ouais, je vous montre le chemin à, à suivre et magnifique. Mais cette game vous la gagnez easy. Hein. Je la gagne pas parce que euh, je suis un peu curieux. Je la gagne pas parce que. Alors je pense hein, que vous la gagnez. Parce qu'en vrai il y a quand un moment il est tellement bas en PV, j'arrive pas à trouver l'étal. Mais peut-être que j'ai pas l'étal. Après, je suis tellement exigeant avec moi que je me dis, de base, si j'arrive pas à le tuer, c'est que c'est de ma faute. Mais parfois, ça peut ne pas être de, ça, de notre faute. Et je pense que là, il y a quand même un létal à trouver à un moment. Ça me paraît un peu bizarre de ne pas avoir le létal avec une... Mais bon... Magnifique, hein, GG. Mais le match-up est free win, hein. On le voit, hein. on lui a, a roulé dessus. Euh... Ok, on va pas garder tir réflexe. Ça c'est bien, c'est un truc qu'on va garder, c'est une petite créa, ça peut casser un boubou divin en face. Lanceuse on garde pas. Ouais, je pense que j'aurais vraiment dû euh... Ouais, là j'ai vraiment fait n'importe quoi. qu'en plus j'ai trade ses créas. Je pense que j'aurais dû juste attendre. Et euh, euh... Ouais setup quelque chose quoi, parce qu'il était pas haut en PV. Setup du burst à distance, je sais pas. Je, franchement, j'ai joué comme une autruche, mais j'avais jamais joué dans le match-up. Donc euh, voilà. Il y a une petite voix au fond de moi qui me disait Vas-y, laisse-le laisse laisse le tuer, mec. <rire> laisse-le tuer, tu verras, ça va être rigolo. C'est rigolo. En tout cas, euh, voilà. J'ai vu le deck. Je pense enfin, que c'est pas un très bon deck. Je vais regarder sur HS Replay d'ailleurs. pour pas vous dire de conneries, parce qu'aussi bien, c'est un top top méta. Euh, le deck Stadius euh, Warlock, 45% de win rate. C'est avant, avant, avant dernier dans la méta. Ouais. Bon, c'est pas très bon. Hein. C'est pas très, très bon. Ça doit sûrement être très rigolo, par contre. Mais c'est pas très bon. On vaut mieux jouer à la version mine. Et la Terry Warlock, pour le coup, c'est tiers 2, c'est top 5 méta. De Sauveteuse de, des grands fonds. On va faire un cerf dessus. Garder le board. Vous trouvé chose Pas mal ça. Sauf que te... C'est peut-être un deck mecha. J'en ai vu ce matin un deck mecha qui traînait. Dans les... Sur internet. Protectrice gite okay. pierre. Ouais. Il joue il doit pas jouer une version pure Je pense, il y a pas sauveteuse dans pure non Que faire On a vraiment une main horrible hein. Je vais jouer à tirer flex là dessus pour voir En fait l'idée c'est de rentabiliser la mana là Même si euh, tirer à ricochet c'est mieux, tirer à ricochet ça coûte un mana, ça rentre vachement mieux dans les curves donc tir je veux le garder et ça combotte avec euh, aiguillon Pour j'attends, on va juste baraque Bon mecha c'est pas un bon match-up, je pense qu'il y a plein de boubou divins Là pour le moment sa sortie elle est infâme Bah il fait rien quoi Bah c'est pas qu'il fait rien on sait juste qu'il fait Pas des trucs qui nous posent problème En fait il fait pas rien il fait T2, T3 hein, et c'est des bonnes cartes hein. plus de prélever... il y a... Ah les runes c'est une sacrée carte par contre Oh waouh juste ça Bon bah le buter hein. On a rien pour le buter pour le moment. mais. On va y arriver. Oh waouh la pire draw du monde. Merde on a perdu. Sérieux Ah non. On peut viser. Ah c'est bon. Faut juste mettre un ici. Par contre, il faut remettre un là, quoi. Nice. Alors, on a sué un peu. Hein. Sans blaguer, euh, j'ai un peu sué. Si je ne pas ça, c'est... Bah derrière, le board, je peux plus le gérer. Hein. Je reste quand même convaincu qu'il fallait faire mon tir réflexe avant. Vous voyez, je... Je ne suis pas résultant oriented sinon ça va changer mon gameplay. Vous voyez, il y a ça, sinon on va se dire, bah ouais, mais ça veut dire qu'il fallait pas faire ça, et après on va pas le faire, et en fait on va faire un play qui... On va construire un mauvais play sur, entre guillemets, une, une situation euh, résultant oriented entre guillemets. Bon, plein de petits 1 1, ça, ça va. Silence pour la France, ok. Ça, ça va. Euh, C'est quand même une version pure. Hein. <rire> ça ressemble quand même à un pur. Le petit baraque... Play des Kodo. Puis on a notre petit pouvoir à zéro qui va bien. Et puis on va chercher ses cartes. Hein. On, va, on va contrôler le board, hein, c'est important. On va contrôler le board, tranquillement. qui est trop bien avec ce deck c'est vraiment tu es dans un fauteuil quoi pour le coup parce que vraiment tu contrôles le bord, tu as, as de la value, tu as des bons anti bêtes ça c'est le Hearthstone mais génial franchement c'est un des decks les plus agréables du jeu mais vraiment vraiment vraiment si vous avez jamais joué chasseur quête mais en tout cas cette version 35 pv dans cette méta c'est un délice absolu hein. c'est vraiment un délice absolu c'est un peu compliqué mais c'est vraiment un super deck j'ai presque envie de faire ça ici Ah je sais pas, peut-être ça quand même. pas on le but non Non. J'ai le Tavish. Et je vais sûrement faire un piège explos. On remarque qu'on peut faire fortin. Non, un piège explos est fort. Euh, fortin, c'est cool. Hein. On bute le gros. Ouais, on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Euh... Prochain tour, on a Tavish et on a plusieurs sorts à jouer. Pour le moment 2, peut-être 3. Et on a à 35. Pont de Dunbaldar. Ah non, c'est pas la version euh, avec la comtesse. Parce que là, la comtesse, il l'aurait déjà pioché. C'est gourmand. On joue que deux sorts, ce sera ça et ça. On peut se permettre de tuer lui ici, ça protège notre… Euh... ah non ça c'est le sort, Mais je pense qu'on peut se permettre de le tuer. Surtout qu'il doit y avoir des. S'il a un fortin de Dunbaldar, Un pont de Dune pardon, dans son deck. C'est qu'il doit avoir des des, des des sorts de boost, j'imagine. Surtout avec la petite Liadrine et tout. Je pense que c'est une version un peu péchue. Bon, ça c'est toujours cool. Ça c'est toujours cool. Et là maintenant on peut partir en mode bourrin. Je pense qu'on a les talents 2. À un moment il faut ça. Alors c'est toujours un board qu'on peut gérer. Mais je pense que là on peut vraiment se permettre d'aller full face. C'est. Ça devrait être gagné. Donc ping. Le puits de soleil. On a quoi Détruire un serviteur, donne ses caractéristiques, c'est un mort-vivant aléatoire dans votre main. C'est un mort-vivant, hein, mine de rien. Sans blaguer. Ça se fait, hein. Il est le prochain tour dans tous les cas. Pas trop de cartes en moi Non. Il peut pas me tuer ici à 29. Et j'ai dans tous les cas les 16 au prochain tour. Puis cette game je, je la combat aussi on board. C'est ça l'idée c'est que j'évite les malentendus ils gagnent des points de vie. C'est à dire que j'abandonne pas le board mais en même temps vous voyez je fais un mix des deux. Je bourre, face pour setup un létal. Alors je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas là ça me parlait vraiment comme play. Ouais, parce qu'il va quand même trade. Hein. Il va quand même faire le trade. Là si y a la carrière, on est quand même vraiment bien. Résister aux ténèbres. Non, c'est dans ta main. Résister aux ténèbres, bon. On a un joli élect si on veut, mais je pense qu'on va sûrement gagner. Oui quand même. Compte pas, mais il y a vraiment beaucoup. Là, je pense que j'ai 20. Hein. Je vais me gagner avec ça en vrai. Ok. Simple, efficace, brutal. C'est tout ce qu'on aime dans ce deck. Euh... Et je vais vous laisser là vu qu'il y a eu euh, l'introduction un petit peu longue, sinon ça fait une vidéo un, un peu longue. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé euh, cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Vous voyez, c'est des decks comme ça qui n'existent pas dans la méta, qu'on voit peu finalement en stream. LVGE, c'est un streamer, euh, c'est même pas un streamer, c'est un joueur chinois si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est vraiment parce que moi je vais regarder des sites, enfin, je vais regarder certaines decklists sur des sites faits par des chinois, qui sont des, des sites mondiaux, mais quand même, enfin des tweeters mondiaux, mais qui sont quand même des tweeters à la base chinois, et donc voilà, on arrive à trouver des listes comme ça qui sortent un peu de l'ordinaire. Moi-même, je, moi je suis allé derrière sur la liste LVGE pour savoir... Euh, parce qu'au début, je ne trouvais pas quel rang il était. Il était 11. Et je suis allé voir euh, sur le, le Twitter d'LVGE et en fait, il n'a même pas posté la liste lui-même. Vous voyez Donc c'est vraiment des listes qui sont rares, qui sont difficiles à trouver. Mais quand on arrive à, trouver, à tomber dessus, c'est génial. Et puis voilà, c'est vraiment un vrai, vrai, vrai plaisir. Donc voilà, je suis très heureux de vous avoir présenté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde